Bien, et bien bonjour à tous Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et je vais vous emmener dans un endroit de Los Angeles que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est le San francis dame c'est-à-dire le barrage euh, de Saint-Francis, Saint qui a été construit euh, dans les années 20 euh, sur les hauteurs de Los Angeles, exactement à Santa Clarita. On y va Bonsoir, eh bien, nous sommes le 12 mars 1928. Il est exactement 23h57. Nous sommes près du barrage San Francis sur les hauteurs de Santa Clarita dans le County de Los Angeles. Ce barrage que vous voyez juste euh, dernier mois vient d'être construit et mis en service il y a euh, quelques, euh, quelques mois. Et, et, et, et que, que, que, que se passe-t-il Eh bien, me revoilà en 2020, et voilà ce qu'il reste de mon fameux barrage. Donc, le barrage de San Francis a été construit entre 1924 et 1926 sur les hauteurs de Santa Clarita, à 60 km de Los Angeles, par William Muholland. L'inauguration de cet ouvrage a été organisée en 1926. Donc, dernièrement se trouvent encore les vestiges de ce barrage euh, qui peuvent être euh, visités euh, encore aujourd'hui. Ce barrage faisait partie des ouvrages de M. William Muholland. Ce dernier était un architecte connu et avait euh, décidé, afin de créer un réservoir d'eau à cet endroit, pour la région de Los Angeles, de, de créer ce barrage. William Muholland, et réputé pour ses énormes travaux de ponts, d'aqueducs, de barrages qui fournissaient l'eau potable pour toute la région du sud de la Californie et bien sûr de Los Angeles. Les ingénieurs et lui-même de l'époque ont sous-estimé la différence gé géologique du terrain sur lesquels allaient reposer les parois de l'énorme barrage. En effet, les deux rives opposées sur lesquelles allaient reposer les, les, les parois du barrage étaient composées de roches complètement différentes l'une de l'autre, ce qui s'est avéré vrai par la suite. Ces parois ne pouvaient pas supporter le poids du barrage et du lac de retenue que celui-ci allait contenir. Quelques semaines avant la catastrophe, William Muholland avait été averti que des éboulements sur les rives du lac avaient eu lieu. Celui-ci n'a pas pris au sérieux et a minimisé euh, ces incidents. Peut-être qu'il ne croyait pas s'être trompé à ce point et ne pensait pas que cela allait se terminer euh, par le, le pire, la destruction euh, de son ouvrage. Et il y avait aussi les investissements pour construire ce barrage qui était euh, colossaux. La catastrophe a fait près de 400 morts et a détruit de petits villages en amont de ce barrage. Il faut savoir qu'à cette époque, la région de Los Angeles euh, n'était pas habitée comme aujourd'hui. Lors de l'éboulement du barrage, le lac s'est transformé en un torrent destructeur jusqu'à la mer et achevé sa course meurtrière dans le Pacifique, aux environs de Ventura, soit près de 80 km de là. Si la catastrophe se déroulait aujourd'hui, les, euh, les victimes se dénombreraient par dizaines de milliers. William Ulland a accepté toute la responsabilité de ce désastre et après cette, cet échec il s'est retiré euh, définitivement de toutes les affaires. Après la catastrophe, voici ce qu'il restait de l'ouvrage. Ce mur au milieu est resté debout durant des années et a été détruit car euh, des habitants de Los Angeles venaient régulièrement euh, ici et escaladaient euh, ce mur. Plusieurs accidents mortels ont eu lieu à cet endroit. Les, les autorités ont décidé de faire dynamiter ce qui, ce qui restait de, du barrage. Je vous emmène maintenant sur le lieu et sur ce qu'il reste de, de ce barrage aujourd'hui. C'est parti voilà et eh bien là je suis euh, sur vraiment une partie euh, qui reste en fait euh, euh, du fameux barrage quand il a été euh, euh, démoli et cette partie là encore une fois était restée debout cette partie là était restée debout elle a été dynamité euh, après et euh, de ce côté là et eh bien il y avait toute la retenue d'eau c'était un énorme réservoir ici il y avait le mur et de l'autre côté eh bien, il y avait un petit canal et malheureusement quand le barrage a cédé eh bien toute l'eau a envahi euh, euh, ce canyon qui descendait pratiquement jusqu'à la mer parce qu'elle descendait sur l'ouest et il y a... alors à l'époque c'était 1928 donc euh, Los Angeles n'était pas euh, peuplé comme aujourd'hui donc c'est pour ça qu'il y a eu que, que 600 morts, ici c'était des, des petits hameaux, que ce serait aujourd'hui, mais ce serait une, vraiment un carnage, ce serait, on pourrait compter par milliers, voire euh, dizaines de milliers les, euh, les victimes. Voilà, donc euh, voilà, vous avez encore toutes ces pierres, tous ces trucs, hein. c'était une sacrée, sacrée construction. Voilà, alors là, c'est une des, euh, des collines, une des deux collines sur lesquelles euh, euh, s'appuyait le barrage et comme vous pouvez voir tout en haut on voit encore des vestiges des barres, euh, euh, des barres de fer et en fait le barrage s'étendait comme ça voilà tout ça c'était le mur tout ça c'était le mur voilà voilà, jusque là-haut, et vous voyez, on a encore des vestiges du, euh, euh, du deuxième plan, de la deuxième colline euh, euh, du barrage. Et en fait, une des deux collines, en fait, a vraiment cédé. Et en fait, il, il, il restait que le milieu, que ce milieu du barrage, qui a été démoli quelques années après, parce que, euh, eh bien, les gens faisaient de l'escalade, il y a eu beaucoup d'accidents, et donc, ils ont préféré le dynamiter. Voilà donc euh, voilà par où euh, le, le barrage en fait se trouve tout au bout là-bas après de on va dire deux mailles c'est à dire euh, plus de trois kilomètres c'est ce qu'on vient de faire et en fait toute l'eau et les la, les roches et la boue est arrivée comme ça ici et certainement frappé la, la roche ici et on peut voir les dégâts de cette roche ici est allé euh, euh, euh, euh, se déverser complètement sur le côté et elle a suivi le, le lit de, la, de cette rivière parce qu'en fait c'était un, un lit de rivière il c'est toujours un lit de rivière mais en fait comme on sait ici c'est il y a beaucoup de sécheresse donc il y a pratiquement plus d'eau mais c'est un lit de rivière et donc le l'eau le, du barrage s'est déversée ici avec toute la boue et toutes les roches et donc elle a suivi son chemin elle est partie tout au bout là-bas et en fait euh, euh, Jusqu'à la mer, jusqu'au jusqu Pacifique. Donc euh, voilà le parcours euh, qu'a fait euh, le torrent euh, vraiment meurtrier euh, du barrage de San Francis-Dame. Bien et eh bien j'espère que vous avez encore une fois, vous avez apprécié cette vidéo. Alors donc si vous, euh, si vous venez dans la région de Los Angeles, on ne sait jamais si vous venez de France ou si vous, vous habitez à Los Angeles ou dans les environs, eh ben vous pouvez venir visiter cet endroit qui existe toujours. Il y a les ruines que je, euh, de, dont je vous ai montré euh, les images. C'est en pleine nature parce qu'il n'y a rien de construit autour, il y a, il y a un petit village euh, il euh, y a un petit monument en, un peu plus bas, et donc c'est sympa, en plus on peut faire du, euh, du hiking, de la randonnée, et puis voilà. Allez, moi je vous dis à plus tard, bisous, bye bye